Donc, la première séance sur les polyèdres, je vais lui donner une durée, donc de 30 minutes. Je vais là aussi, si j'ai besoin, je peux encore une fois resélectionner les compétences du socle, les notions. Je peux rajouter une démarche, les objectifs pédagogiques. Alors, tous ces champs sont grisés parce que tout simplement, ils ne sont pas obligatoires. Donc la première chose que je vais faire, je vais supprimer cette activité qui est trop compliquée. Je vais prendre une, une activité de description courte qui permet un affichage beaucoup plus simple, vu le contenu que je vais y mettre. Donc en fonction du contenu, je vais pouvoir adapter euh, ma ressource. Donc euh, la première chose que je vais avoir comme activité, c'est une, une vidéo que je vais faire regarder à mes apprenants. Une vidéo donc, euh, qui se trouve en ligne sur YouTube et que je vais pouvoir intégrer et appeler depuis depuis le mon cours dans Canoprof. Donc la vidéo, c'est un travail de 3 minutes. Euh, les enfants auront besoin, mes élèves auront besoin d'un matériel, c'est-à-dire... Je leur demanderai d'apporter un casque si la classe n'en dispose pas. Et je vais donc euh, maintenant aller chercher ma vidéo qui se trouve en ligne. Donc, c'est est cette vidéo-ci. Donc, sur une vidéo YouTube, je vais pouvoir euh, intégrer par un code que je copie. Je copie le code, je retourne donc dans mon canot prof, je vais créer un thème de médias distant puisque la vidéo est distante. Je vais l'appeler donc euh, Géo YouTube ». Je vais coller le code. Et j'ai ma vidéo qui s'affiche ici. Je peux rajouter des champs de licence, d'alternatives statiques, notamment lorsque je vais faire une publication PDF pour indiquer le lien. Donc je peux par exemple effectivement chercher le lien de la vidéo, de manière à ce que lorsque je vais publier une version papier, il y ait le lien disponible pour le faire je retourne dans mon cours, dans mon activité, j'ai mon paragraphe ici, et eh bien je vais tout simplement glisser cette, cette, euh, cette ressource dans mon canot prof. Alors ça ne ressemble à rien, hein. donc maintenant on va enregistrer, et on va faire une prévisualisation. Alors une prévisualisation, ce n'est pas une mise en ligne, c'est simplement euh, l'habillage, euh, avec une charte graphique donc là vous voyez j'ai mon résumé qui s'affiche en haut j'ai ma première séquence les solides donc dans, ce, dans cette programmation je peux avoir plusieurs séquences hein, évidemment, j'ai les compétences j'ai ma durée de la première séance la vidéo qui s'affiche puisque j'ai une connexion internet d'accord, maintenant ce qui manque donc là j'ai le matériel, il manque une consigne donc je retourne dans mon éditeur et je vais rajouter une consigne au-dessus de l'activité. Donc là, au-dessus au de, la, de la vidéo, je vais pouvoir rajouter du texte et multimédia, c'est-à-dire un paragraphe, du texte en vis-à-vis, -vis, une zone de saisie pour les élèves, une consigne élève. Je rajoute donc une consigne élève qui va dire simplement visionner. La vidéo de trois minutes ne pas hésiter à revenir plusieurs fois sur cette vidéo voilà après pour les enseignants avec qui je vais partager mon, mon cours, eh bien je peux rajouter une remarque prof. Alors, Les remarques prof ne se verront que dans une publication spécifique aux enseignants qui s'appelle la publication prof. Et qui comportera à la fois les, tout le travail à destination des élèves et aussi les remarques au bon endroit, pour l'enseignant qui veut prendre mon cours. Alors, le, le vocabulaire associé. Voilà. Donc, j'ai fini. Alors, je vais rajouter donc une deuxième activité en dessous. Donc, j'ai une première activité, je vais en rajouter une, une autre, qui s'appelle... Donc le jeu, c est un jeu, polyèdre ou non polyèdre. Alors cette fois-ci, c'est une durée de 5 minutes. Et je vais cette fois-ci aller chercher une activité que j'utilise déjà auparavant qui est sur learning apps donc learning apps est un site où je vais pouvoir créer des activités euh, très intéressantes et je vais l'intégrer dans mon cours pareil donc là je vais je vais prendre le je vais prendre le, le code retourner dans mon canot prof créer un item média distant et je l'appelle learning apps idem je colle donc mon fragment de code OK je l'enregistre je vais dans Math, alors des fois il ne s'affiche pas directement je le rajoute je le glisse illustration seule je vais lui mettre au dessus à la fois une nouvelle consigne élève donc il s'agit parmi une liste de solides ceux qui sont des polyèdres Voilà, donc euh, je vais faire court. On regarde, on fait une prévisualisation. J'affiche ma séance. Voilà, ma deuxième activité, voilà, elle est intégrée. Et on a vraiment l'impression d'être euh, dans le cours et, et d'appeler donc les, des ressources qui existent déjà. Et je peux faire ça avec des tas de ressources différentes. Euh, voilà, donc maintenant je vais pouvoir rajouter une deuxième séance en dessous. Donc pour cette deuxième séance, je vais prendre une nouvelle vidéo, je vais faire une nouvelle vidéo.